Félicitations. Eh oui, félicitations. Ouais. Bravo. Bravo. Des euh, milliers de candidats, on a vu dans la vidéo, hein, ont déjà passé ouais. une VAE. Comment euh, se déroule une VAE précisément au CNAM Centre eh bien, on, on suit, euh, on, on suit euh, le, les, les procédures normales hein, de, tout, de tout organisme de formation. C'est-à-dire qu'on a d'abord le dossier de recevabilité. C'est le livre étape. Voilà, où on doit apporter les preuves que l'on a bien les au moins les années d'expérience nécessaires un an minimum Un an minimum et puis euh, qu'on a bien surtout des activités en lien avec le, le diplôme oui. ou la certification demandée. Donc euh, ce fameux dossier, il y a un deuxième dossier de validation. Alors une fois que ce dossier est validé, sachez qu'au il est en ligne. Hein. Euh, une fois qu'il est accepté, hein, que le candidat a reçu une notification euh, positive, il va préparer euh, son livret 2. Le, livret, euh, enfin, le dossier de VAE, c'est celui qui prendra le, le plus de temps, entre 6 à 12 mois. Et, et c'est peut-être là que vous intervenez en, en tant que conseillère sur le terrain, quand vous accueillez comme ça des, des candidats, quel est votre rôle finalement Eh bien, euh, mon rôle, c'est bon, déjà de faire une analyse du parcours du candidat, aussi bien personnel que professionnel, mais surtout de lui apporter une méthodologie pour qu'il puisse expliciter euh, ses, ses activités professionnelles et bien montrer qu'il y, y a vraiment du lien ouais. entre ses activités et le, le certificat. Et il y a vraiment un rôle d'orientation, il ne faut pas qu'il se plante non plus, vous êtes là non. pour le, le rendre indépendant aussi dans, dans sa démarche et Oui, vous avez raison, le meilleur des conseillers, c'est celui qui rend autonome son, son candidat. Bien sûr, on le suit, mais on est d'autant plus fier quand il a compris la méthode. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on a bien fait son, son travail. – Et ça, ça concerne tout le monde On parlait tout à l'heure des, des salariés. Euh, – Alors des salariés. il y a, euh, il y a euh, les salariés, les demandeurs d'emploi. Donc effectivement, c'est intéressant d'arriver sur ce sujet-là parce qu'entre le livret 1 et le livret 2, il faut monter les, le, le dossier de financement et ce ne sont pas les mêmes euh, ah, moyens si on est salarié ou demandeur d'emploi. Voilà. Euh, – J'avais une petite question au début d'émission. rappelez-vous, je me demandais s'il y avait une date limite d'âge en tout cas pour euh, valider ces acquis d'expérience ou...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 non, Je non, crois. non. Il faut quand même avoir euh, euh, un minimum d'expérience. Oui, hein. c'est euh, Donc, euh, bon, souvent, les candidats tournent plutôt autour de... Euh, les plus jeunes, hein, autour de 25 ans. Oui. Et puis, moi, j'ai déjà eu des retraités euh, ou des mamans qui se remettent à faire une VAE parce que leurs fils ou leurs filles sont rentrés à l'université. Oui. Oui. Hein, oui. voilà. On peut passer une VAE euh, pour tout type de diplôme C'est une question qui nous est parvenue euh, sur le... Il euh, y a certains diplômes qui ne... Bon, par exemple, un diplôme de chirurgien. Ah non, ouais, on ne pourrait pas que... le faire en VAE. Mais maintenant, il y a beaucoup de, de ça, ça, diplômes. Je suis sûre qu'il y a certains qui ont déjà essayé, non ça, Vous n'avez pas eu des demandes un petit peu bizarres comme ça, non Ça reste quand même très sérieux, très, très, non, non, très en phase avec non. En bien fait, sûr. En général, je... les fonds ils font central, s'ils ont versé sans, euh, comme étude après. <rire> non, euh, c'est pas une VAE ça. Pratiquement maintenant, tous les diplômes sont possibles par le par la VAE. De toute façon, il y a un moyen de de savoir euh, si on peut faire une, un, tel ou tel diplôme en, en consultant le registre national des certifications professionnelles. Hein. Voilà. Combien ça coûte On a parlé de financement. mais Alors, euh, bon, ça va dépendre de, effectivement de, du profil du candidat. Si c'est un demandeur d'emploi, il n'aura rien à payer puisqu'il euh, y a un très bon tandem entre Pôle emploi et la région mmh. euh, qui finance des chèques VAE. Hein. Et puis maintenant, pour les salariés, vous savez, euh, si vous l'avez fait tous, hein, je vous encourage à le faire, c'est la création de votre compte d'activité, euh, compte personnel de formation, oui, oui. Euh, okay. qui prend en charge euh, la VAE, puisque c'est une oui. des priorités de ce compte personnel. Hein. Ça, il faut ah, s'inscrire oui. avant. Faut, ça, on Alors, on euh, le sait, oui. mais on n'y pense pas forcément. Ah oui, oui là-dessus, vous pourriez faire quelque chose de bien, comme information sur le CPF, je pense. Ouais, bon, on va s'en occuper, hein, Charlie. Oui, hein. Par exemple, on, on vous fait ça. comment pour. Euh... Ouais. Eh bien, il faut aller sur le site du, du gouvernement, vous faites mon compte d'activité et puis très vite, on, on, on vous donne la, la méthode pour arriver jusqu'à ce compte. Hein. Mais en grosso modo, il vous faut votre numéro de sécu et puis euh, vous euh, rentrez oui, vos ça. heures de diff de votre ancien bon, employé. D'accord. Et, et sinon, en en cas, généralement, mon, le CNAM, c'est ça Plus d'infos, ouais. effectivement, sur www.cnam-centre.fr. Toute personne peut être un jour amenée à faire une VAE dans sa ça. vie. C'est ça. Pourtant, allez faire un petit tour, on ne sait jamais, au moins pour vous Et renseigner. gardez bien tous vos justificatifs, aussi bien administratifs que professionnels. Oui, madame, on va voilà. le faire. <rire> mais on n'y pense pas forcément. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, faut, non, non, faut, non, non, parce qu'un jour ça. ou l'autre, peut-être que vous aurez besoin d'une VE. Eh bien, on va vous écouter. Merci beaucoup, voilà. Brigitte Duno, d'être passée nous voir.